Salut à tous, c'est Ingrid en direct de la médiathèque de Saran pour ce nouveau Grand Méchant Book. Salut les petits clous Alors, pour ce nouveau Grand Méchant Book, vous allez avoir le son, l'image et moi je vais vous fournir l'odeur. Parce que là, ça sent quoi Ça sent quoi Ça sent, quoi ça sent les vacances et qui dit vacances dit grande balade, chemin de randonnée, évasion, bord de mer et tout ce qui va bien avec, sauf que là, on va souffrir un petit peu. Et je vais vous présenter quoi Wild de Cheryl Strayed, with Jackson, axon, comme vous pouvez noter. Donc Wild, en fait, c'est l'histoire, euh, c'est un roman autobiographique, donc avec Cheryl comme personnage principal. Et Cheryl, elle a 26 ans, elle, elle s'est mariée très jeune. Et puis, au décès de sa mère, qui a un cancer, en fait, elle décide de tout quitter et de tenter l'aventure. Et en fait, le hasard fait qu'elle rencontre sur, euh, sur son chemin, déjà, un livre qui s'adresse aux personnes qui veulent parcourir le PCT. C'est le Pacific Crest Trail. C'est un grand chemin de randonnée qui part de la frontière mexicaine aux États-Unis et qui va jusqu'à la frontière canadienne. Et donc, Cheryl, ben, en fait, elle se décide. Elle part à l'aventure du jour au lendemain. Elle quitte sa vie et elle part sur la route. Et donc elle va faire 1200 km alors qu'à la base elle n'est pas du tout randonneuse mais donc nous on va la suivre sur ce périple et on va faire les 1200 km avec elle. Alors quand je dis qu'on va faire les 1200 km avec elle, c'est vraiment ça parce qu'en fait c'est une grande novice, c'est un peu la Bridget Jones de la randonnée et ben elle va souffrir quoi. Donc euh, on la voit partir avec son sac à dos qui est énorme, qui va être aussi en fait un personnage secondaire du roman puisqu'elle va lui donner un petit nom, ce petit sac à dos, enfin ce gros sac à dos, va bah, s'appeler Monster, et en fait on suit Cheryl sur, euh, sur ses chemins de randonnée. Alors Cheryl, bah, du coup, elle devient hyper attachante parce qu'on bah, la suit avec ses ampoules, avec moment où elle meurt de faim parce qu'elle n'a pas prévu assez à manger sur son parcours. Euh, on la suit aussi avec les boulettes qu'elle peut, qu peut faire au quotidien, on la suit à travers ses rencontres. Et on se rend compte en fait que ce chemin, c'est pas juste partir à l'aventure, mais en fait, euh, elle fait une sorte de voyage initiatique pour retrouver quelque part la paix, la paix intérieure. Donc voilà, c'est un personnage attachant, Cheryl. Euh, elle est drôle, elle est euh, vraiment touchante, je me répète. Mais en fait, euh, c'est aussi un voyage qui nous fait découvrir euh, des paysages magnifiques, parce qu'en fait, de la frontière du Mexique, où du coup, c'est désertique, jusqu'à euh, jusqu la frontière canadienne, bah, elle découvre tout, quoi. elle passe de 45 degrés la journée et le lendemain elle euh, va sur des sentiers euh, complètement enneigés. Donc c'est un chouette roman qui fait qu'on s'évade, qu'on se distrait avec une jeune femme qui est attachante, donc Cheryl, c'est elle, je ne sais pas si vous la voyez bien et vous avez peut-être entendu parler de ce roman, ce roman Wild, parce qu'il a été aussi adapté au cinéma et là donc on voit... Reese Witherspoon et Cheryl Strayed donc vraiment une belle découverte c'est pas un roman récent mais je trouve que c'est une belle sélection pour les vacances qui vont arriver donc je vous dis à bientôt pour le prochain grand méchant book